Les amis, vous allez voir euh, les maillots euh, de Dallas se multiplier parce que nous sommes aux alentours de l'American Airlines Center. Nous avons la chance de pouvoir aller voir un match de NBA. Je suis pas un mec qui suit beaucoup le basket. On m'a toujours dit que la NBA, c'était un vrai show. Dallas Mavericks contre Memphis, on a payé nos places. Des places chères, hein, 85 euros l'unité. Et en plus, à ce prix-là, on est tout en haut. Mais on m'a dit qu'on voyait bien. C'est l'American Airlines Center. Là où il joue, 20 000 places Et j'ai envie de voir c'est quoi le show à l'américaine de la NBA alors, Hugo, ça fait quoi? En fait, première performance dans, euh, dans une salle de en fait, Je ne sais pas. Je ne C'est pas. Je ne sais pas. ne pas. Ça y est c'est un fan de Dallas maintenant Donc là regardez les amis, première pause et ils ont ramené un sac en banque Bienvenue aux Etats-Unis Bienvenue aux Etats-Unis Les amis on est à la fin, l'histoire de Dallas assez large c'est 137 à 87. La meilleure difficulté, pas mentir. Le pas de l'intur. Et une meilleure franchement, c'était qualifiant. C'était la folie, mais vraiment, ça me marre de voir autant de gens avoir quitté le truc. Les Américains, ils sont très pragmatiques. Ça impressionnant. Oh là là, le bruit que ça fait, frère. Tu l'entends arriver, Mais mon gars. Il y en a qui se sont régalés sur Call of Duty. Ah, il hein. y en a qui sont. Ah, là, c'est le joueur qui a gagné le plus d'argent sur Call of Duty. De très loin. Il a gagné plus d'un million de dollars que de cash price. Alors après, t'as à ça, peut-être, je sais pas, les, les OP ici et là, les différents réseaux sociaux. On accueille une légende. Yo, yo, yo. you going? You didn't like when you said uh, you were going to take the Porsche. How are you? Yeah. <laughs> good, good. Oh, that's nice. This is the, the inside of the house you took for this week. Yeah. What are you doing? Did you sleep good. well at least? <laughs> yes. uh, yeah. You know, I'm trying to fix my sleep schedule. Okay. okay uh, dude, this, this house is nice though too. It's a, it, is, it is. It's way nicer than mine. Really? Well, <laughs> uh, yeah. My, so my house is a way, like, really good area. Like I'm seven minutes from downtown. Okay. Yeah, no, it's old. Okay. okay ninth, I ninth, ninth, well, US old. Uh, you know, I've been to Europe. I know that... You know, 100 years old ain't old. So, my name is Ian Crimsix Porter. I'm from Seattle, Washington. I went to school for business at the University of Washington, pretty much dropped out to pursue COD. Ok. You know, in Black Ops 2. Have you heard about uh, the GP Explorer? Oh, uh... that thing, yeah. Invite me next year, please. Please. <laughs> you want to be there next year? Fuck yeah, dude. Zakor Olib, c'est terminé. Pour aujourd'hui, les amis, j'espère que vous avez vraiment kiffé. C'était vraiment top. Je remercie encore Cream6 d'avoir accepté de venir et vous d'avoir suivi. C'était très long, 3 heures, mais c'était très cool. Au bon, moins, on a vraiment fait le tour des choses. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Ciao, ciao. Bye. Bye. <laughs> I really hope that you enjoyed this. Oh, yeah. Uh, un honneur to have you on board for this. Ah les amis, 3 heures, c'était long, mais c'était cool. Merci Alice en d'ailleurs, hein. c'était vraiment super. Et je suis content d'avoir pu faire ça. J'espère que vous avez pu suivre un truc vraiment cool. Hein. On est carrément dans la place. Hein. On est chez Optic Gaming les amis, les locaux. Les fameux, les grands. On va vous faire un petit tour juste après. Là, on est en train d'installer le setup. Il y a Zach en Hector X qui est prévu aujourd'hui. Wow, look at this setup. you What's up, brother How are you Fine and you Long time, long time. Long time, aussi. Yeah <rire> On est prêt pour l'émission Prêt pour l'émission. Faut aller faire un petit coller avec Alice, là vu qu'elle soit prête, mais on a préparé euh... l'émission. Il vient d'arriver. Je tiens à dire qu'en quatre invités, c'est le premier qui arrive à l'heure. Temper est arrivé presque à l'heure. Et ensuite Ludig est arrivé bien en retard. <rire> Et Cryptix aussi. Mais bon, les mecs sont un peu... Euh... Ça, ça, c'est comme ça. C'est comme ça. It's good, it's good that you're doing this, right? Like, there's not a lot of people that are doing this. Like, I, it, there's no one that's taking the, the time to be on a trip and go, you know, go places. At the beginning of my podcast, I, I had the same idea, not to go to Europe, but to do the United States. I think we are on episode 140. Yeah, okay. And, and there's only been like four people that, that have been duplicates. Okay. So the fact that I know 140 fucking people, it's like, it goes, it, it shows a lot. That may be, um, so yeah, look, I, I think, I, I lost some. I lost myself. It was a golden era, right? It was uh, exactly the pinnacle where we wanted to be. In 2017 specifically, that's when the investment opportunity started to come about. I knew that Activision was going to demand a price for being able to join their league. I knew that I needed to be a part of this league. I knew that we needed to continue the competition of this thing. The fact that we were that we were champions in in Halo, we were champions in, in, uh, in Gears of War, we were champions in, in Counter-Strike, who were champions in Call of Duty, obviously the most iconic roster ever. Thank you, Hector. Thank you so much for just like Agreeing to come. France is one of the most important pieces in esports, right? Like this isn't this is a global sport, and everybody needs to do their part. So you coming over here, like I understood the importance of it immediately. You want me to give you a tour yes, of everything that we yes, do? Yes, would love. Okay, come on. We'll start. We'll start at the hex quarters, and then we'll let's go together. Un tour des hexquartiers et des petits uh, locaux yeah. présents. We're in final mission. It was I'm so happy. I'm so so happy. Obviously, like we, everybody, right? Everybody that's that's set foot in here we we go over here and this is like the, the main entrance this my wall of collectibles obviously very near and dear to me nature's controller from uh from black ops i mean it's it's a 360 controller Ça, uh, les gars, une pièce. it's a collection like it's beautiful it's thank a, you it looks uh, really nice vous savez, nous avons un super old school le optique. Pouvez-je le toucher Oui, bien sûr. Regardez les amis, ça c'est dans les premières manettes optiques que vous pouvez trouver, les anciennes. Magnifiques. Quand j'ai envisagé ce que l'optique thought j'ai pensé à detail. I wanted Je voulais savoir, j'ai wanted que tout ce que nous avons créé created quelque chose. C'est là où les jerseys et les jerseys viennent year. We needed an. Nous avons besoin d'un mascot. C'est so this is, this is Wallace, qui est une représentation du of mur of the, of the green. Wall. Le green wall, les amis, le mur vert. Oui, j'ai pensé about every single piece of everything that I wanted to do uh in, in optics. So yeah hex quarters uh, this this was a special place because they put my Call of Duty team in a, in a in a tiny office and I'm like no so I with my own money got this place and, and built it to what you see today. And were gonna see get a massive space not this tiny yeah <laughs> I even saw the cards I just yeah. the, the player les cards like yeah. Ça c'est the cartes des joueurs Skump, karma Cream Six Formal, l'équipe la plus ziconique de, de Call of Duty. You, you went to these, right? You remember this? Yes! Of these course. are hotel keys that they that they gave us at Call of Duty so I have you know the majority of them. I right even there. went to this one. I went to the Black Ops 3 uh, and uh, yeah the Black Ops 3, it was uh, amazing. I just found these at my house and this is from uh, Halo World Champs this weekend. Oh let's go and uh, they this is where this is where they go. <laughs> I mean, you know, this is, this is, you know, years and years of, of, of history, MLG 2014, right? We have, uh, 2018. I, this is 2014. You know, I keep, I keep everything because I understand the importance of it. And I know that in the future, I'm gonna want To have these things and I love this thing so I I, I, I take pride in, in owning and, and and cherishing every single thing that I that we have with uh with optic because if, if if you're not a fan of the stuff that you do what's the point for every, well why, why would anybody else cheer for you so of course let's go to the trophy area yes. uh, it's a bit stiff <laughs> yeah so 14 years of, of hard work uh, the amount of, uh, of history that's here is just uh is just again something that's that's memorable Halo. My, the only CS:GO trophy that we have. The E-League e season two. This is a video game award, esports award. Team of the Air. Gears of War, Halo. Like we, we we've done a lot of a lot of good work. I um, love to see all the MLG trophies. You know. Yeah. It reminds of some some great, great period. Great great great times. You know, obviously creating merchandise is is good. Creating a good hoodie, a good T-shirt is fine, but what's the fun in not doing something cooler? You know what I mean? So having, a, a, having style like this is, you know, doesn't, again, it's all about having fun. And if I'm not creating constantly and innovating, I just like, what's the point of me doing what I, what, what I am doing? So this is my desk. Uh, it's, uh, it's messy. When I look at, at, at, at the Call of Duty space and I see people's game rooms, there's no art on them. So no. I figured, I'm like, you know, I can, I can maybe create some graffiti that looks good on their wall. You made the graffiti? Yeah, so that's, that's me. Looks really, really good. Yeah, thank you. For Optic Day, Optic Day is the day that I walked out of my job to do this. We we created some fun candy, uh, <laughs> which you see there. Optic Green Apple Gumdrops. So that's Alan. Alan is our first mascot. So he's uh he's been around since 2015. Okay. And people have tried to steal him uh, at parties, but really? we, but yeah, but we always got it back if uh, You know if i if i show you his i'm not gonna get him naked but he's got tape here because people like tore his arm off the rest of the stuff is like this area is where where optic texas competes out of this is where like the season will start and this is where, where they'll play so this is where they play the online matches dashy Illy, hilly. hilly Shotzi, Shotzi. Scumpy, scumpy right there i'm amazed because you have a, a jack in the box sponsorship yeah when we were uh, in l.a last week uh, we had a friend <laughs> Who was ordering Jack in the Box every morning at 7 am. Double right burger it. plus milkshake, uh, his name is Joel. -Joueur. Voilà, shalom Joël On a fait un très bon tour et une très bonne émission. Vous avez pu voir un petit peu les locaux optiques. Les ex-quarters, l'endroit où on a fait l'émission également. Thanks a lot, for de tour, Jackson, for making the show. You. Remercie Hector, n'hésitez pas à aller suivre sur sa chaîne YouTube, etc. Et j'espère que vous avez kiffé cette partie du vlog parce que là vous avez pu voir des choses qu'on voit pas souvent en France. C'était cool. Les amis, nous sommes à Legacy Hall. On m'a vendu ça comme les champs Élysées de Dallas. Nous sommes au Nord. Pour l'instant, c'est mi-mensonge. Parce qu'il y a quand même une énorme boutique boutique. Ah, mais comme un Marque Avenue hein, finalement. Ouais, ah, c'est quand même un Marque Avenue. C'est plutôt pas mal. Nous avons fini euh, le sac en -O avec euh, Hector. Et donc du coup, on en profite pour se balader et un peu voir. Il reste que deux jours aux US. Et sachant qu'à Dallas et aux US en général, il n'y a pas énormément de choses à voir. Essayons de profiter des quelques endroits où il y a des choses à voir. Je profite de ce petit segment avec ce joli mur bien choisi pour vous parler du sponsor de la vidéo Mega de WeWard dont voici l'application. Vous voyez mon nombre de pas effectués aujourd'hui. C'est une application où en fait c'est très simple. Vous téléchargez, vous marchez et en fait avec le temps vous pouvez gagner de l'argent en marchant. C'est tout simple, c'est gratuit et c'est eux qui sponsorisent Zaccor au Libre USA. Je les remercie. C'est grâce à eux également que peuvent se faire ce genre d'initiative et tout donc c'est très important. Il y a mon code qui est dans la description et qui vous donne des bonus en plus si vous vous inscrivez avec ce dernier. Tout tout dans la description, donc merci WeWork, merci à eux de sponsoriser cette dernière et cet événement. Et, et on continue gentiment le Legacy Hall. Mmh. Le minimum qu'on puisse dire de ces mini Champs-Élysées, c'est que c'est propre. Franchement, il n'y a pas à chier. Limite, tu bouffes par terre, hein. c'est pas mal. Il fait beau aussi, hein. vraiment. Hein. Faut relancer le Concorde, les gars. <rire> le débile. On vous a fait un petit room tour à Los Angeles et je serais franchement un mauvais youtubeur de ne pas vous faire le room tour de la maison que nous avons eu à Dallas. La voici, elle est assez grande, c'est assez cool, c'est peut-être même la meilleure des deux, je l'ai bien kiffé. On a la voiture qui est juste là, une Buick, je ne connaissais pas du tout cette marque, je crois qu'elle est only américaine et j'ai envie de vous montrer un peu les dessous. Où est-ce qu'on a dormi Où est-ce que j'ai streamé Où est-ce qu'on a produit une des émissions, notamment celle de Crime 6 je pense que vous l'aviez kiffé, celle de Crime 6 elle était vraiment cool. Et autant vous dire que là on est un peu montée en gamme. Bienvenue dans la maison. Regardez, et là c'est une maison typique américaine, type Desperate Housewives. Quand tu rentres directement, tu as des petites chambres. Ça c'était la chambre d'Alex qui tient la caméra présentement. Franchement, c'est vraiment des jolies chambres décorées de manière un peu, euh, on va dire, pas conservatrice, mais classique. En fait, c'est un décor, tu vois, qui peut convenir à tout type de personnes. T as une première salle de bain qui est juste là. Une autre chambre juste là. Hop, regardez, une petite lumière, voilà. Donc c'est assez cosy, c'est assez... Euh... J'aime bien en fait parce que c'est moderne, neutre, ça peut manquer un peu de personnalité. Donc global, tu te dis, quand tu rentres là, un petit peu la classe, c'est cool, tu vois. Donc, il y a plein de chambres comme ça, qui sont vraiment sympas. Et ensuite, il y a directement, et là, vous allez même voir nos bagages, parce qu'on est en train de partir, une immense pièce à vivre. Let's go Donc ça, c'est la grande pièce à vivre qui relie salon, salle à manger et cuisine, du coup, avec un énorme bar où Hugo est en train de se frotter les cheveux. Ça va, Hugo tout va bien. Donc c'est ici même que nous avons fait l'émission avec Crim6. Si vous avez suivi le vlog à Los Angeles, j'ai dit putain, ce serait bien peut-être d'avoir un flow où on est à la cuisine, à tabler, là en face de l'autre. Bah c'est ce qu'on a retrouvé dans cette émission. On était assis ici et ici, c'est grave cool. Petit salon, euh, on est bien avec télé, etc. C'est là où on a regardé notamment le prank de Greg Guillotin. Greg Guillotin, euh, tu me mets des malaises absolument infinis, mais tu es trop fort dans ce que tu fais donc euh, ça veut dire que c'est réussi. J'étais assiégé juste là, à tabler là. Il y avait euh, le PC, le setup qui était là, avec la caméra qui donnait ici. Regardez par exemple, ça donnait quoi. Et donc du coup, ça donnait un petit peu cette vraie impression euh, américaine, tu vois. J'avais vraiment l'impression d'être dans une maison américaine. Bon, en même temps, je l'étais, mais ça donnait ce flow-là d'être un streamer américain pendant quelques instants. La France a dominé culturellement le monde hein, parce que quand tu vas quelque part, c'est pas écrit euh, château euh, espagnol ou je ne sais pas quoi tu vois c'est pas écrit château autrichien c'est écrit château margot tu vois c'est français c'est français c'est aussi écrit palmer donc quand même que ce pas français mais en fait vous avez capté l'idée j'ai envie d'être français et de me la péter donc on y est donc vous voyez un petit peu tout ça c'est grave cool ah voilà en oh, haut regarde domaine cordier château menet c'est écrit en français tu vois c'est du francophone c'est du francophone t'es trop petit alex il faut que tu grandisses pour bien faire ton travail il faut que tu grandisses Allez, ça va, je rigole. Je vous montre juste ma chambre un petit instant avant de continuer la suite. Hop, La voici. Euh, c'est une très belle chambre aussi, hein, euh, décorée dans le style des autres, si vous checkez. Mais avec un petit détail, j'avais une salle de bain privative. Voilà, une salle de bain. Et comme d'habitude, dans les maisons américaines, le dressing, c'est un appart du cruise, quoi. Alors je vous cache pas que j'avais pas autant d'affaires, voilà, j'avais pas autant d'affaires que ça, mais c'est un appart du coup, c'est immense, donc euh, on a une grande salle de bain, euh, grande dressing etc, donc c'est plutôt pas mal, j'étais bien content. Ça, ça les Américains c'est le seul truc pour lequel je suis jaloux, c'est leur lit, ils ont vraiment des lits de zinzin et ça, ça fait plaisir. Et enfin pour terminer, il y avait bien entendu, comme toute maison qui se respecte, un énorme jardin, voilà c'est cool, donc t'as le patio ici. Avec de quoi se poser, le barbec qu'on a bien bien utilisé, je vous cache pas. Et enfin un petit chemin de pierre qui t'emmène sur un endroit avec plein d'eau au milieu. Voilà, c'est grave cool. Mais c'est surtout ici où on se posait pour faire un peu des soirées au feu de bois. Et il n'y a pas de la pelouse partout. Voilà, c'est un jeu critique. Voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas de la pelouse partout. Mais en fait, si vous voulez, sur la semaine qu'on a passée à Dallas, il a fait beau et chaud tous les jours, sauf un jour où ça a été la pluie. Mais ça n'a pas été la pluie, ça a été des torrents, frère. Ça a été des torrents absolument immenses. Donc voilà, pour cette petite maison là, regardez là. Elle est vraiment belle, tu vois, je, je l'aime bien. Et c'est ce qui nous a permis de faire cet arc Zachary Bues à Dallas. Donc je tenais quand même à vous montrer un petit peu la maison. Si on arrive à également faire des choses comme ça, c'est grâce aux partenaires, notamment WeWard, dont je vous avais parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo. Donc n'oubliez pas, vous avez le lien dans la description pour vous inscrire, ainsi que mon code pour pouvoir avoir des avantages à l'inscription. Ça vous permet de marcher et de gagner de l'argent gratuitement. C'est grave cool. C'est aussi grâce à eux que ça se passe. Et pour le reste, on arrive à la fin. Là vous avez compris, vous avez sûrement vu des valises. On part. Voilà, nous sommes. Au moment où je record, nous sommes le jeudi, voilà, le jeudi 27 sept... euh, octobre, pardon. On rentre sur. Euh... Lyon en France tout simplement et je tenais à prendre quelques instants pour vous remercier euh, les gars d'avoir suivi Zaccord au Libre, de l'avoir soutenu, d'avoir kiffé le projet. On a fait plein de contenu, on a fait plein d'émissions très cool, je sais que ça n'a pas forcément parlé toujours à tout le monde mais en tout cas c'est quelque chose qu'on essaye de mettre en place pour grandir et euh, porter le truc à un autre niveau, avoir d'autres histoires, d'autres voix, créer des connexions et je suppose qu'en ce sens c'était plutôt réussi. Merci également à Alice qui a sur la traduction, à tous ceux qui ont suivi et puis les prochaines vidéos risquent d'être en France, plutôt pas mal la France. Allez, merci à vous